Bonjour à tous, conseillers recherche. Nous sommes aujourd'hui avec Alexandre Krieff. Alexandre, vous occupez des services financiers à la Massif. La Massif participe à notre recherche collaborative sur les relations start-up grand groupe. Qu'est-ce que euh, ça implique pour la Massif de euh, participer à cette recherche merci de, merci de votre invitation, D'avoir Laetitia. Merci à tous. Euh, C'était la première journée de travail aujourd'hui sur. Euh, dans le cadre de ce partenariat avec Conseil et Recherche sur la collaboration Grand Groupe Start-up, euh, c'est clair que pour un groupe comme la Massif, ça a un intérêt, euh, c'est de pouvoir prendre un peu de recul, prendre un peu de champ par rapport à notre quotidien, euh, avec lequel on a des relations évidemment avec, euh, avec des start-up, euh, que ce soit dans le milieu finance épargne, l'IRD ou la santé, qui sont nos trois métiers, euh, et cette, cette collaboration avec des chercheurs, peut nous permettre de, et avec d'autres partenaires aussi dans le cadre de cette démarche, peut être l'occasion de prendre du recul euh, et de peut-être de mettre le doigt sur un certain nombre de facteurs clés de succès euh, pour mieux travailler avec ces entités. Merci. Alors justement, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, c'était notre premier Open Office Day, donc des journées... Euh de travail à la carte qu'on organise une fois par mois dans le cadre de cette recherche. Euh, avec quoi vous repartez à l'issue de cette journée bah, plutôt, plutôt un sentiment de confiance et un sentiment, un sentiment même d'enthousiasme euh, parce qu'on a eu l'occasion quand même d'échanger avec, avec un certain nombre d'interlocuteurs et ce qui est rassurant pour nous c'est qu'on partage quand même des préoccupations communes. On s'aperçoit qu'au travers des premiers échanges qu'on a eus on a des préoccupations communes sur le fait, euh, je dirais, de, de mieux définir ce qu'est ce qu l'open innovation. Il euh, y a un vrai besoin quand même de mettre des réalités derrière et peut-être euh, de briser un certain nombre d'idées reçues autour de ça. Euh, première chose. Et deuxième chose, deuxième enseignement, mais ça méritera d'être approfondi, c'est de fixer quand même, commencer à fixer des KPI, des indicateurs de performance, pour mieux euh, évaluer euh, le niveau de réussite ou pas de ces partenariats avec les startups. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. C'est la fin de cette journée. A bientôt.